What's good YouTube, c'est votre Malik et bienvenue dans une nouvelle vidéo J'ai un téléphone parce que j'enregistre les audios parce que genre le téléphone il est un peu très loin Donc ça va être difficile de, que vous entendiez ce qu'on ce qu va dire But like, je suis de retour pour une nouvelle vidéo et je sais que les vidéos assises vous ont manqué. Aujourd'hui on va faire un touch my body challenge On va faire un touch my body challenge et hey, you know, avant d'aller plus loin, n'oubliez pas d'activer la cloche, de vous abonner, d'activer la cloche, de partager, de commenter. De Surtout. Voilà et de commenter les vidéos que vous voulez voir en bas. You know, I'm saying. So hey, Je vais expliquer le concept. Elle va me bander les yeux. Je vais lui bander peut-être moi les yeux. Ça dépend à chacun son tour. Maintenant moi, si je lui bande son, ses yeux... Je te bande tes yeux. Voilà, après je, vais, après je vais lui faire toucher une partie de mon corps avec son doigt. Maintenant, elle doit deviner les yeux, les yeux bandés, quelle est la partie qu'elle a touchée. T'as eu, ainsi de suite quoi. Donc, on va faire un pierre, papier, ciseaux pour voir qui va commencer en premier. Ok. Pierre, papier. C'est pierre, papier, ciseaux, mais pas un oui, papier. Pierre, papier, ciseaux. Pierre, papier, ciseaux. <rire> c'est moi qui gagne. Donc, c'est toi qui commence en premier. On te bande les yeux en premier. Vas-y, bande-toi les yeux. C'est énorme tu vois rien? Je te montre combien de doigts comme ça? Tu sais pas? Je te montre trois doigts. Ok, c'est cool. Euh, donc, je te viens. Euh, on va commencer par. Attends, j'enlève. Ce sont tes, tes doigts? Non, non. Ce sont tes doigts? Non. C'est là. C'était mon nez. <rire> <rire> tu n'as pas trouvé ce mon Je vous en tiens. C'est un doute. Tu dois le faire. Je dis quelque chose Attends, je vois si je vois ou pas. Non, je ne vois pas. C'est bon Ouais. T'as mon épaule mmh, Non. Ton nez. Non. Tu touches un café touché. Non. Ta bouche. Non. Jupe, c'est pas ça. Non, c'est pas ma bouche. Ta jupe. Non, c'est pas ça. C'est euh... quoi? Là, je vois, c'est à ton tour. Tu vois, c'est ton vôtre. Comment t'as deviné? devenu pour t'as touché mon ami? <rire> c'est pour t'a touché mon ami. Non, le... <rire> c'est à cause de ça. Allez, c'est à mon tour. Mm. C'est ça Oh putain C'est ça, là, fait Non, non. Fais touche à C'est ah, ta cuisse Non Devin Fesses. Non, c'est pas mes fesses. C'est quoi C'est là. Ouais, c'est ta cuisse Je sais. Non, Je pour sais. Ça, tu sais. De voir si tu vas trouver. Même pas. J'ai trouvé De toute façon, j'ai trouvé. Euh, c'est à toi. Je vais te faire toucher quand même. <sighs> um. What the <laughs> fuck? <laughs> I <laughs> <laughs> uh. <laughs> Si. Non, c'est pas mes joues. C'est toucher C'est pas mes joues. C'est la jupe Non. Ton cou Ouais, exactement. Ah ouais Attends, je te fais toucher un autre truc. <rire> tu vois R? Hein? Non. Ok, mmh. ton T'as plus. T'es sûr. Ça va, oui. c'est un plus. Attends, vas-y, mais. Je vais te faire toucher quoi <rire> Ouais, wow. ouais. Tu trouves à tous les coups. Vas-y. C'est là. Non. C'est là. Même pas. Attends, je te vais encore toucher. C'est là. Ouais! Vas-y! Ton masque? Non! C'est pas le masque. C'est quoi? De toute façon, j'ai touché du tiges C'est quoi? Hanche. C'est pas la hanche. C'est pas la hanche. Tes Exactement. Voilà. C'est ton ventre. Même pas. C'est ton lobby, c'est là. Non. C'est là. Même pas. C'est là. Même pas, c'est mes fesses. <rire> Yo. Yep. Hmm, Qu'est-ce que je vais bien pouvoir toucher? Ton nez, c'est facile. <rire> demain, je connais la texture de ton nez. oreilles. <rire> wow. Comment t'as su? Comment t'as su? Je que... sais pas. Genre le truc, c'est mes cheveux? Non, je vais pas toucher. Je... Ah, Que nous mm. Je peux toucher encore? Mm. Ton nez? Non. Fais encore toucher. Mm. Ta bouche? Non! <rire> C'est le nez Non C'est pas le nez Donne-moi une indice Non, c'est pas le nez C'est sur la main quand même, c'est. Attends, faut Je touche Je... encore. Je suis... Ton poignet Non, c'est pas le poignet C'est quoi C'est là Oh le coude Avec sa mère ah, Vas-y, c'est cool C'est à toi maintenant c'est ça. ce tu C'est ah. Attends, c'est quelle partie que j'ai touché? Là. Ah, comment ça s'appelle en français? Ah, alors ça s'appelle le, le test non? <rire> j'ai touché du mm -hmm. Dustin. C'est oh. <rire> <Je retenais. rire> là. Yeah, Ta bouche. Non. Tes lèvres. Non. Ta moustache. Non. C'est pas là-bas. Je vois encore. Je touche. C'est C'est pas là-bas. Ah, ah, ah, <coughs> ta poitrine. <coughs> les saints. <coughs> Ils disent comme saints. Les en Ils fait. sont différents. Ah. Je vais toucher encore. Ah. C'est ça. Ouais, comment as... Tu vas te. Tu as te <rire> de toucher les... la partie des trucs déjà. Le cours, no. déjà. Non. Ouais, tu vas tout Arrêtez. à tous les C'est comme si tu savais toute la partie. je sais pas. Et arrête. <rire> oh, bon, t'as cheveux. Qu'est-ce que je vais toucher ton bras. j'ai su dès le premier coup. Non, l'impression c'est à ton tour. C'est là. C'est quoi Tu sais que quoi Oh, non. Okay. <laughs> ah, il est cool mm -hmm. J'ai touché du tissu, donc genre ta cuisse. Ah, c'était facile. C'est facile. <rire> <rire> C'est à toi. Je peux toucher encore. C'est le délicatement. Ouais. <rire> Quand t'as trouvé C'est dur. <rire> C'est à toi. Dess a? Do what I'm saying. So sad. Dess a? You do what I'm saying, too. talent. Je sais, ça c'est nous, c'est c'est c'est humide Bon, et puis <'a> Je <l> voudrais toujours encore. Le fesse. Non. C'est. Hé Non! Non, mais the fuck C'est quoi Je sais pas C'est quoi? Non, c'est pas la C'est quoi? C'est C'est quoi Oh, mais c'est ta puce Non, c'est ta T'as dit, t'as dit C'était tout pour ce genre de Eh, hey, Toi déjà tu t'appelles comment? Est-ce que tu sais où, où tu me la vidéo J'ai même pas dit tant non? Hein? <rire> mm, moi je m'appelle Baby mais on m'appelle Chino Chino, Chino, ouais. Chino, Chino. On, on l'appelle Paya aussi, c'est une païenne Non, Chino c'est bon C'est une païenne, elle me croit pas en Dieu de toute façon C'est Paya, païenne, païenne. C'est pas Maya. Arrêté, je je... Ah, moi, ma, je pensais que tu as. Ouais, avais... Appelez-moi Chinois Chinois boy. Tu sais, a un autre quelqu'un qui s'appelle Chino boy. Tu sais pas. Un... c'est pas toi Peut-être que ouais. Peut t'es un garçon maintenant, tu changé. Non, non Je suis verrouille. L'évolution, c'est un Like, c'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'activer la cloche, de vous abonner, de partager wow. et de commenter. Let's go.